Bonjour à tous. Alors, je vais essayer d'être relativement euh, bref, exhaustif, mais bref, puisque je vous quitte à l'issue, malheureusement, à l'issue de ma conférence. Et donc, j'espère qu'on aura le temps euh, voilà, de discuter un petit peu et euh, le temps nécessaire pour les questions-réponses. Alors, être de droite et radical, est-ce encore possible ou comment être de droite et radical Alors, l'adjectif déjà droite. Ce terme, cette qualification politique euh, peut paraître désuète. Je crois qu'il y a une différence fondamentale entre être de droite et être à droite. Je crois que dans cette salle, il y a beaucoup de jeunes de droite, mais il n'y a aucun jeune à droite. Être de droite, selon moi, c'est appartenir à un courant politique, philosophique qui traverse les siècles, c'est adhérer à une vision du monde. Être à droite, c'est une position relative sur l'échiquier euh, des partis politiques. C'est une position qui peut changer selon les aléas de l'actualité, les changements sociologiques, les grands chamboulements civilisationnels. Il y a des positions qui étaient celles de la droite jusque dans les années 40, 50, et qui ont basculé à gauche dans les années 60. La défense de la ruralité, aujourd'hui c'est l'écologie, la défense des identités régionales, aujourd'hui on parle de défense des langues minoritaires, etc. A l'inverse, la défense de l'ordre républicain, la laïcité, l'assimilation, le libéralisme économique, voilà des idées de gauche progressivement passées à droite depuis 1945. Donc pour une large part, être à droite ce n'est plus être de droite. La vraie droite, qu'est-ce que c'est En un mot, je ne ferai pas de grande définition philosophique, Julien Rochdi vous parlera de la philosophie de droite vendredi matin. Pour moi, la vraie droite, c'est la révolte contre le monde moderne. En fait, la meilleure définition de la droite, ou en tout cas la meilleure profession de foi de la droite, eh c'est le chevalier de Charette, héros de la Vendée, qui nous l'a donné. « Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Pour eux, » il parlent des républicains, « la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans la tête, » Nous l'avons sous les pieds. Voilà ce qu'est la droite. En fait, à la base, c'est une réaction de bon sens contre la folie des utopies totalitaires. Et dans une certaine mesure, c'est une révolte contre la politique, contre le bavardage stérile et idéologique, qui est la marque de la gauche. Et pour ne pas voir disparaître tout ce à quoi nous sommes attachés, notre réaction doit devenir révolution. C'est pourquoi nous sommes rebelles par fidélité. Une définition du clivage gauche-droite nous a été donnée par Jean-Louis Harwell. Je reprends ces termes dans le Figaro en avril 2019. Il est l'auteur d'un ouvrage, Clivage gauche-droite, ce n'est pas fini. Les combats d'idées où s'affrontent la gauche et la droite ne sont que la résurgence de très anciens conflits religieux. La gauche, ainsi, est issue de deux hérésies. Un, la gnose, dans les premiers temps chrétiens, caractérisée par l'individualisme l'idée que l'individu peut acquérir par sa force seule eh bien, un ensemble de connaissances euh, très large, et par l'apologie de la subversion, donc l'idée de contestation de l'ordre établi. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, ça eh C'est la gauche sociétale, néo-féministe, LGBT, woke, les droits des minorités et compagnie. Et puis en face, il y a le millénarisme, une autre hérésie euh, d'origine chrétienne, c'est la croyance dans l'avenir supposément radieux d'un paradis égalitaire et croyance aussi dans les vertus infinies de la révolution. Là, évidemment, c'est plutôt la gauche sociale, c'est le marxisme, essentiellement. Or, Arwell, toujours, si la gauche découle de deux grandes falsifications du christianisme, en retour, la droite, elle, constitue inversement la postérité légitime de celui-ci. Alors même que la foi et la pratique chrétienne sont aujourd'hui tombées très bas, la droite reste, sans en avoir conscience, l'héritière des valeurs de durée, dont était porteuse la civilisation chrétienne. Alors, on nous parle depuis 15 à 17 ans d'un cap à droite. C'est euh, une idée qui revient régulièrement. Euh, la France se droitiserait. Alors, c'est un, un temps que vous n'avez pas connu pour certains, mais qui est très intéressant parce que c'est un petit peu. J'ai l'impression qu'on revient exactement le même aujourd'hui. Il y a 15 ans, à l'été 2006, le magazine Le Choc du Mois titrait « Comment la France met le cap à droite ?» Alors C'était une époque où une réaction anti-mai 68 se faisait beaucoup entendre dans les médias. On parlait d'une vague de nouveaux réactionnaires, pour reprendre le terme lancé par un intellectuel de gauche, Daniel Linderberg. La question identitaire, elle, commençait à monter depuis 2005. C'était l'année des manifestations contre le CPE, perturbées par des bandes de racailles clairement venues pour casser du blanc. On commençait à parler ouvertement de racisme anti-blanc. Le terme avait surgi dans l'espace médiatique. C'est à cette époque, 2-3 ans auparavant, 2002-2003, qu'ont été créés les identitaires, avec l'ambition d'être le mouvement de défense des petits blancs. Donc quelque chose se passait. Les idées de droite, entre guillemets, telles qu'on la comprend, nous, évidemment, semblaient reprendre des couleurs. Comment cela s'est traduit politiquement Nicolas Sarkozy a surfé sur cette dynamique. En 2007, il sera élu après une campagne très à droite et tout aussi rapidement deviendra un président progressiste. Entré au gouvernement de ministres issus de la gauche et de l'immigration, triomphe de l'idée de diversité, ça date de Sarkozy, application de la discrimination positive à l'américaine, avec l'application d'une grande charte de la diversité, imposée, proposée, imposée à beaucoup d'entreprises, le CV anonyme, revendication historique de la gauche antiraciste, donc cette possibilité de déposer un, un CV sans visage, sans nom, a été promue sous Nicolas Sarkozy, apologie incessante du métissage, qui est la religion du siècle, le fameux discours de Palaiso en 2008, quel est l'objectif Relever le défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Adoption du traité de Lisbonne sur la constitution européenne qui avait été refusée par référendum trois ans plus tôt. Et puis, cerise sur le gâteau, 78% d'immigration en plus par rapport au gouvernement de gauche, Jospin. Donc il n'y a eu aucun cap à droite. C'est un feu de paille. Les nouveaux réactionnaires ne sont pas arrivés au pouvoir. Et la gauche a consolidé son hégémonie intellectuelle grâce à Nicolas Sarkozy j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à la même chose aujourd'hui. Parce que si on écoute la gauche, la droite serait de plus en plus décomplexée, triomphante même. On ne compte plus les enquêtes consacrées à l'Empire Bolloré, du nom de cet industriel breton qui a racheté et lancé un certain nombre de médias, C8, CNews, Europe 1. Et c'est vrai que c'est sur CNews qu'on a retrouvé Charlotte Dornela, C'est Zemmour, des prêtres en soutane, dans une de leurs émissions consacrées à la religion. C'est une nouveauté. Euh, c'est sur C8 que Cyril Hanouna a reçu Stanislas Rigaud, euh, Thaïs Descuffon. C'est chez lui aussi que pour la première fois dans le PAF, le paysage audiovisuel français, une célébrité, en l'occurrence l'ancienne Miss France Delphine Vespizer, s'est prononcée pour Marine Le Pen. C'est sur Europe 1 qu'officie Sonia Mabrouk, Mathieu Bocoté, il y a pléthore de youtubeurs de droite dans des styles différents, VA+, Papacito, Julien Rochdy. Donc c'est devenu une mode, une tendance à part entière et toute une génération de jeunes français euh, a vu euh, leurs paroles libérées à leurs contacts. Puis, il y a l'Iliade, l'Institut Iliade, il y a Academia Christiana depuis 10 ans, carrefour de la droite radicale. Et pourtant, la droite est en recul. La France ne se droitise pas. C'est une illusion. Pourquoi Cinq exemples. 17 ans après le non à la Constitution européenne, il n'y a aucun parti de droite conséquent, et d'ailleurs aucun parti susceptible d'arriver au pouvoir, qui soit partisan de la sortie de l'Union européenne ou du Frexit. Aucun. Alors je parle de partis susceptibles d'arriver au pouvoir, je ne parle pas de micro-partis souverainistes. En somme, le souverainisme dans l'échiquier politique français est mort. Et Pourtant, ces idées s'expriment de plus en plus dans les colonnes de journaux très différents. Bon, le Figaro, Front populaire, la revue de Michel Onfray, Marianne, journal historiquement radical socialiste, centre-gauche, présent, euh, présent, journal catholique, nationaliste. Deuxième exemple, 17 ans après la polémique sur le racisme anti-blanc, on n'en parle plus. Le mot blanc, la notion de race, demeure relativement tabou, alors que les violences contre les blancs ont explosé. Et nous-mêmes avons abandonné par euh, pudeur cette question, alors qu'une nouvelle gauche, elle, s'en empare. La gauche woke, qui n'a jamais autant parlé de la race, à travers la nécessité, vous savez, pour les racisés, c'est-à-dire les non-blancs dans leur jargon, de se réunir exclusivement entre eux, à l'université et ailleurs. Et je pense que c'est euh, l'un des reculs particulièrement, euh, l'un des reculs les plus inquiétants. Au moment même où la gauche va sur un sujet sur lequel nous devrions être à l'aise, eh bien, nous le fuyons par peur euh, d'une sanction médiatique. J'y reviendrai plus tard. Trois, le thème du grand remplacement. Alors on me dirait on n'a jamais autant parlé. Oui, mais pendant la campagne présidentielle. C'est vrai que le thème a été jeté par Eric Zemmour, repris par Valérie Pécresse, mais il semble avoir été qu'un feu de paille. Une fois l'élection terminée, on recommence à parler d'islamisme et plus vraiment d'immigration, réduisant la question identitaire à nos relations avec l'islam. Alors c'est beaucoup plus large que cela. En 1991, le Figaro titré Immigration ou invasion, Valérie Giscard d'Estaing analyse notre sondage événement. Vous imaginez aujourd'hui un ancien président euh, sur une une à côté de Immigration ou invasion. Point d'interrogation. Alors ceux qui se sont essayés à cela en 2013, c'est valeurs actuelles. Vous voyez que là, déjà le mot « invasion » est utilisé par des gens de plus en plus à droite. Alors C'était quelque chose d'un peu plus grand public au début des années 90. Signe du recul. En 2013, VA produit une une similaire, « Naturaliser l'invasion qu'on vous cache ». Scandale, procès lancé par euh, l'Union des étudiants euh, juifs de France, entre autres. Un torrent de plaintes, scandale qui évidemment n'avait pas eu lieu en 1991. Quatrième aspect, le politiquement correct, contrairement à ce que l'on dit sur la, le... le la droite décomplexée est très très forte dans notre pays. Quand Éric Zemmour a dit pendant la campagne que les handicapés mentaux ne pouvaient pas suivre la même scolarité que les autres enfants, à ma connaissance, aucune personnalité politique identifiée à droite n'a pris sa défense contre les attaques des hyènes. Personne, absolument personne. On ne peut même plus dire qu'un enfant trisomique ne peut pas suivre la même scolarité que les autres. C'est délirant, c'est absolument délirant. Autre exemple, en 2013, L'actuelle ministre des collectivités euh, territoriales, Caroline Cailleux, maire euh, Les Républicains de Beauvais, déclarait « Le mariage pour tous est un caprice, une ouverture de droit, irrespectueuse de la nature et insensée. » Cette Caroline Cailleux, donc, elle est devenue ministre. Aujourd'hui, elle se défend face à la polémique. Elle dit « J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. » Ces gens-là. Donc, polémique à nouveau. Et récemment, Eric Ciotti, Candidat malheureux à la primaire de LR sur une, ligne, sur une ligne vaguement identitaire qui voulait se présenter comme un, un Zemmour qui, qui pouvait l'emporter, lui-même opposé à la loi Taubira en 2013, publié sur Twitter "Intolérable, la ministre, enfin, la ministre maintient ses propos, la première ministre doit intervenir." Donc depuis dix ans, en fait, le, le constat, c'est que depuis dix ans, le lobby LGBT a resserré son emprise d'une manière formidable sur le débat public. La parole s'est libérée de manière éruptive pendant la manif pour tous, mais ça n'a été là aussi qu'un feu de paille. Alors on nous dit, cinquième point, que les idées de droite seraient de plus en plus faciles à défendre dans la société française. Et pourtant, génération identitaire qui n'a jamais été condamnée par la justice a été dissoute en 2021, ainsi que l'alvarium basé à Angers la même année, l'alvarium qui n'avait jamais provoqué le moindre trouble à l'ordre public. Alors qu'est-ce qui a poussé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, à s'intéresser à un mouvement politique exclusivement local de quoi la République a-t-elle peur La France ne se droitise pas, elle se polarise. De part et d'autre, les positions sont de plus en plus radicales. Il y a une élite dominante, on parle de Macronie aujourd'hui, on utilisera un autre nom demain. Se crispe, elle censure, elle dissout. Le sentiment identitaire, lui, évidemment, est de plus, en plus vli, est de plus en plus vif, à fleur de peau. La vieille gauche se meurt, et une nouvelle prend la relève. Vous savez, la gauche à celles et à ceux, à toutes et à tous, les électrices et les électeurs. Vous imaginez le, le temps de parole perdu en termes d'élection. Moi, je suis admiratif, j'écoute, je me délecte euh, des interventions médiatiques de la France insoumise. Je les admire, parce qu'ils arrivent à placer le plus de mots féminins possible dans une phrase. Enfin, C'est fascinant. Quant à l'abstention, elle s'endurcit. Et elle reste en fait le premier parti de France. Ce qui doit nous avertir sur un phénomène qui, à mon avis, est relativement incompressible. Les Français, en grande majorité, sont indifférents à la chose politique. Et Cela nous rappelle une vérité essentielle, c'est que les masses ne font pas l'histoire. Notre vocation, c'est de faire émerger, comme le disait José Antonio Primo de Rivera, une élite révolutionnaire inaccessible au découragement. Une avant-garde, et tous les grands changements politiques sont le fait d'une avant-garde. Regardez en 1916 la révolte de Pâques à Dublin, la prise de la grande poste de Dublin par les nationalistes irlandais. La fine fleur du nationalisme irlandais meurt, soit sous les, les, les, les boulets de canon de l'armée anglaise, soit devant un, un peloton d'exécution. Et cinq ans plus tard, il y a un État irlandais certes amputé d'une partie nord, mais il y a un État irlandais indépendant, cinq ans plus tard. Alors, et en 1916, on voit ça d'ailleurs, c'est amusant, dans le film Michael Collins avec Liam Neeson, il me semble, on voit les leaders irlandais, les chefs de file irlandais, se faire cracher dessus par la foule irlandaise, celle qui les acclamera cinq ans plus tard. Alors pourquoi et puis, évidemment, la droite, alors, je parle évidemment de la fausse droite, euh, la droite sur l'échiquier politique français se meurt. Pourquoi Eh bien, Patrick Buisson en donne l'explication dans « La cause du peuple » paru en 2019. « La droite ne pense pas, elle compte. » Et c'est là son malheur sans cesse recommencé. En effet, n'ayant que les questions économiques à la bouche, les hommes à la tête des partis dits de droite ne font toujours que valider a posteriori tous les acquis de la gauche, l'avortement, le Pax, la loi Taubira, et demain la GPA, l'euthanasie, etc. La droite n'ayant pas d'autre vision du monde que celle du porte-monnaie, il n'a pas été difficile pour Emmanuel Macron de l'engloutir. alors, On a une, également un, une analyse intéressante fournie par un auteur que je vous recommande vivement, Jean-Claude Michéa, il écrit dans « Les mystères de la gauche » en 2013, depuis maintenant plus de 30 ans, dans tous les pays occidentaux, le spectacle électoral se déroule en, essentiellement entre une gauche et une droite libérale, qui à quelques détails près se contente d'appliquer à tour de rôle le programme économique défini et imposé par les grandes institutions capitalistes internationales. Et de fait, des régulations financières euh, sous Mitterrand, le traité de Maastricht euh, en 1992, euh, le libre-échange gauche-droite, l'explosion des frontières, le développement infini du marché, de la marchandisation se développe tranquillement depuis 20, 30, enfin 40 ans maintenant, 50 ans. Et alors il y a un fait intéressant, un sondage qui est passé, je crois, relativement inaperçu, c'est un sondage IFOP, juste après le, le, le premier tour de l'élection présidentielle, ou le second tour, second tour plutôt je pense. Un sondage afin de déterminer pour qui ont voté les électeurs les lecteurs, pardon, les lecteurs de différents journaux et magazines. Alors évidemment, ce qui est intéressant, notamment, mais hein, ce qui est intéressant, c'est le, euh, le score au sein de valeurs, des lecteurs de valeurs actuelles. Eh bien, Emmanuel Macron arrive en tête chez les lecteurs de valeurs actuelles, 26%. Suivi par Marine Le Pen, 25%, Éric Zemmour, 24%. Les lecteurs du monde, inversement, les lecteurs du monde, journal de centre gauche, ont placé Mélenchon en tête. Donc il y a une radicalisation à gauche parce qu'il y a un homme à gauche qui, euh, d'une certaine manière, est un Le Pen de gauche qui réussit à réunir différentes factions autour d'une radicalité, Jean-Luc Mélenchon. Et au contraire, il y a dans une bourgeoisie de droite euh, relativement parasitaire, un succès finalement du discours d'Emmanuel de, Macron et le fait qu'il ait pu récupérer des gens qui avaient été partisans de la manif pour tous, dans son gouvernement, est bien l'indice que euh, la conquête du pouvoir réalisée par Emmanuel Macron n'est pas un vain mot et qu'il a réussi une grande partie de son pari. Alors, pourquoi perdons-nous Pourquoi la droite perd Toutes les forces de droite, Alors là, je parle au sens très large. Hein. Euh, parce que la droite compte, mais aussi parce qu'elle a peur. Et c'est la peur, véritablement, qui constitue le problème. Au-delà du manque de formation, il y a un manque de courage. Donc j'aimerais voir avec vous les fausses attitudes de droite dans lesquelles je vous conjure de ne pas tomber. Il y a à mon avis cinq exemples de fausses attitudes de droite. Et en fait, toutes ces fausses attitudes de droite correspondent à de l'antifascisme. L'antifascisme a contaminé la droite. Vous connaissez la phrase apocryphe de Staline, « Traiter quelqu'un de fasciste, et il perdra tout son temps à se défendre et à se justifier plutôt qu'à présenter ses idées. Eh bien, nous, nous, nous sommes toujours à ce point-là. Beaucoup à droite pensent que pour gagner un combat, il faut pratiquer le même terrorisme intellectuel que celui que nous subissons, mais en le retournant contre l'adversaire du moment. Et évidemment, l'exemple, à mon avis, le plus significatif, c'est l'affaire Hassan Iqyoussen, l'imam dont le ministre de l'Intérieur a demandé l'expulsion, tout récemment. Selon Gérald Darmanin, il serait radicalisé aurait tenu des propos, je cite, antisémites et des discours séparatistes, etc. Alors ce genre d'affaires, en fait, secourt régulièrement hein, le paysage médiatico-politique. À peu près tous les deux ou trois ans, le gouvernement sort de sa poche un imam à expulser, la droite s'excite, l'imam est expulsé ou non, euh, et puis on parle plus d'immigration-invasion, on parle plus des ravages du racisme anti-blanc ou des délocalisations et euh, d'autres phénomènes qui auront une influence durable sur la France. Et donc tous les deux ou trois ans, au sein, au sein de la droite, au sens très large, hein, enfin même au sein de la droite conservatrice ou nationale, même si j'aime pas trop ce terme, au sein de la droite radicale, mais on trouve toujours des gens pour utiliser exactement les mêmes arguments que le gouvernement. Imam homophobe, antisémite et pourquoi pas maintenant transphobe. D'ailleurs en, en 2020, j'ai retrouvé un, un communiqué euh, du délégué départemental Rassemblement National de la Vienne. Le 2 août 2020, sur Twitter, il écrit « La transphobie n'a pas sa place dans la Vienne ». La transphobie. C'est surréaliste. Il y a des mots qu'on ne devrait pas utiliser. Transgenre. Mais qu'est-ce que c'est transgenre C'est une femme qui se prend pour un homme ou un homme qui se prend pour une femme. De la même manière qu'il n'y a pas de mariage homosexuel. Il y a une parodie homosexuelle du mariage. Il n'y a pas de mariage homosexuel. Les mots sont des idées, les mots sont des cartouches intellectuelles. Il faut faire très attention à ce que l'on dit. Je crois que le choix de ce type d'argument, de cette tactique médiatique, en fait, n'est pas quelque chose de neutre. De la même manière que regarder son téléphone toute la journée, que vous soyez sur le compte Instagram de Cyril Hanouna ou sur la page YouTube d'un prêtre catholique, c'est pas une attitude neutre. C'est pas une attitude sans conséquence pour votre rapport au temps, aux personnes qui vous entourent, au monde en général et à votre vie intérieure en particulier qui en ressort appauvrie. Peu importe finalement notre objectif, entre guillemets, les outils que nous utilisons soit nous rendent service, soit nous asservissent. La forme c'est le fond. En l'occurrence, quand on utilise des arguments qui relèvent du logiciel de l'antiracisme, de l'antifascisme, on ne nourrit que l'antiracisme et que l'antifascisme. On nourrit l'ennemi parce qu'on enracine dans l'esprit de nos amis que nous pouvons tolérer la gay pride, les transformations d'église en boîte de nuit, les publicités gouvernementales contre l'homophobie tant qu'on arrive à expulser un imam insignifiant tous les dix ans. Vous connaissez la phrase certainement... Euh, apocryphe également de, de Saint-Augustin, à force de tout supporter, on finit par tout tolérer, à force de tout tolérer, on finit par tout accepter, et à force de tout accepter, on finit par tout approuver. Donc je crois que quand on perd son temps à tweeter toute la journée sur ces thématiques, déjà on ne questionne même pas l'opportunité d'un tel combat. On se met au garde-à-vous devant l'agenda médiatique défini par le gouvernement. On ne fait que jouer les supplétifs d'un pouvoir politique, la République, qui utilisera exactement les mêmes arguments, discours séparatistes et autres, les mêmes procédés pour nous dissoudre, nous interdire, nous condamner. Et ça dure depuis plus de 200 ans. Je vous rappelle cette phrase tirée du rapport du Comité de salut public sur les idiomes, c'est-à-dire les langues régionales, en 1791. La superstition parle le bas breton, la haine de la République parle allemand. Il voulait dire alsacien. La contre-révolution parle l'italien. En l'occurrence, on parle de la Corse. Et le fanatisme parle le basque. Alors, cassons ces instruments de dommage, ces instruments d'erreur. Il parle des langues régionales. Donc la table rase, la lutte contre le séparatisme, en fait, c'est dans l'ADN de la République, ça n'a rien de nouveau. Il n'y a pas de virage répressif. Il n'y a pas de tournant liberticide. La République est liberticide par essence parce qu'elle est une religion. Elle est un projet politique totalitaire. Donc le discours sur le séparatisme est vieux comme Robespierre. Toute l'histoire de la République est une longue suite de persécutions, depuis l'interdiction du culte sous la terreur, entre 92 et 94, et un petit peu au-delà, jusqu'à l'interdiction des congrégations religieuses fin 19e, début 20e, et puis ensuite pour cause d'union sacrée, en gros de 1914 à 1945, après le ralliement du pape, à l'option républicaine en 1873 et puis la condamnation de l'action française en 1926, en fait les persécutions ont cessé, ou se sont amoindries. Et le droit de l'homisme, la logique des droits de l'homme a fini par nous profiter un peu. Elle a fini par nous profiter parce que, au nom de l'état de droit, pluralisme, égalité devant la loi, idées moderne d'abord utilisées pour détruire l'ancien régime, hein, on a fini par laisser les catholiques en paix. Cette petite minorité d'Indiens dans leurs réserves, finalement on a commencé à les laisser un peu tranquilles. Et pourquoi bah, Parce que nous étions devenus voilà, une minorité comme les autres, d'autant plus que la France avait commencé à se déchristianiser, de manière générale, sérieusement. Sauf que la France se polarise à nouveau. Les catholiques refont parler depuis la Manif pour tous. Par conséquent, nous redevenons un ennemi, un ennemi à abattre. Alors, comment s'est terminée cette affaire à Sani Yusen Le tribunal administratif de Paris a suspendu la décision d'expulser l'imam, et le ministre de l'Intérieur a, a fait appel de cette décision, et il a déclaré « J'attends avec sérénité la décision du Conseil d'État, mais si jamais il venait à nous donner tort, nous étudierons avec les parlementaires les moyens de donner les forces à la République de se défendre en modifiant la loi s'il le faut. » Donc l'État de droit, nos ennemis en font ce qu'ils veulent. Le seul moyen de survivre, ce n'est pas d'emprunter, de survivre et de gagner, ce n'est pas d'emprunter son vocabulaire à l'ennemi, mais de s'en séparer, et de vivre heureux, libre, sans lui. Il y a un deuxième exemple de fausse attitude de droite qui a contaminé euh, notre mouvance. En 2018, est-ce que vous vous rappelez de la Jeanne d'Arc métisse à Orléans, Mathilde et des Gamassou. Alors une polémique avait éclaté à l'époque, les médias s'en étaient émus avec des larmes de crocodile. Jean-Yves Le Gallou de l'Institut Polémia, sur Twitter, le 20 février 2018, la nouvelle Jeanne d'Arc est d'origine béninoise. La révision, l'altération de notre histoire avance à pas de géant. Après Jeanne d'Arc venue du Bénin, on pourrait confier le rôle de Charles Martel à un imam. Alors, certes, le galop avait certainement réagi sans connaître les critères précis retenus chaque année par le comité des fêtes joanniques d'Orléans. En l'occurrence, ce doit être une, Orlé... une orléanaise enracinée, catholique pratiquante, déjà engagée. Donc, dans les faits, c'est très souvent quelqu'un que nous avons de fortes chances de connaître ou d'avoir déjà croisé lors de nos rassemblements. Donc il n'y okay. a qu'une Française digne de ce nom qui peut incarner Jeanne d'Arc, euh, personne n'ira chercher euh, une Jeanne d'Arc euh, dans une réunion de SOS Racisme ou du NPA. Bon, Et il est vrai que les fêtes johanniques sont l'une des dernières grandes fêtes populaires enracinées qui existent en France. Donc elles ne méritaient certainement pas cette mauvaise publicité. Oui, mais le pire, c'est la réponse d'une certaine droite conservatrice. On a vu s'ériger un pic, un cap, une péninsule de réactions antiracistes disproportionnées. Être français, ce n'est pas une couleur de peau, c'est une couleur de cœur, Alain Sanders dans « Présent ». La France n'est pas une race, c'est une civilisation, Philippe de Villiers. Alors, avec tout le respect que je dois à quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui a réalisé un travail exceptionnel de reconquête identitaire, notamment avec « Le Puy du Fou eh », bien ce qu'il dit est faux, ce qu'il dit est parfaitement faux. Un pays, c'est d'abord un peuple. Vous connaissez la fameuse phrase de Bainville, qui surexploitait, déformait l'auteur de « L'histoire de France ». Le peuple français est un composé, c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Oui, mais un composé de quoi Un composé de quel peuple De Berbères, de Cheyennes, de Zoulous Non. De Grecs, de Celtes, de Romains, de Teutons, ce sont les, les, les nations qu'il le cite en exemple. Donc si la France cesse d'être un pays très majoritairement blanc, la France ne sera plus la France. Et d'ailleurs, même dans le discours assimilationniste, si les assimilationnistes veulent être cohérents par assimilationniste je parle de tous ceux qui croient possible d'assimiler sans fin, juste parce que nous avons une culture brillante et parce que un jour nous arriverons peut-être au pouvoir, eh bien tous ceux qui se présenteront à nos frontières. Même pour que des extra-européens de bonne volonté puissent devenir français, encore faut-il que ce pays reste composé d'une très large majorité de descendants de Gaulois, de Grecs, de Celtes et de Romains. Dire que la France est une culture, une civilisation plutôt qu'une race, c'est typiquement le genre d'opposition stérile qui n'a aucun sens. C'est comme opposer la langue latine au peuple romain, la Varande à la Normandie, Frédéric Mistral à la Provence, Vincenot à la Bourgogne. Tout patrimoine culturel est issu d'une base, elle, bien naturelle. Alors oui, la race ne fait pas tout. Oui, c'est un élément insuffisant pour définir notre identité française et européenne, mais un élément nécessaire. Un élément nécessaire. S'il peut y avoir des extra-européens français qui en effet sont des nôtres, sans réserve, c'est parce qu'une France blanche demeure. On ne s'assimile pas au vide, on ne s'assimile pas au néant, on s'assimile à une permanence. C'est la raison pour laquelle l'assimilation ne s'oppose pas à l'homogénéité raciale, qui est la condition sine qua non de la paix sociale. Sans homogénéité, en fait, il n'y a même pas d'assimilation possible. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je crois que plutôt euh, que de fantasmer sur une assimilation euh, rendue impossible par euh, l'invasion euh, migratoire, l'urgence, euh, plutôt que de, de, voilà, de perdre son temps à tendre la main aux descendants de Barberousse, c'est de refranciser les petits blancs sacrifiés par l'école républicaine, zombifiés par la société de consommation et noyés par le grand remplacement. L'ordre dans la charité en tant que catholique, c'est d'abord de tendre la main à notre propre peuple. Alors, il y a un autre sujet, un quatrième point, je ne vais pas m'étaler énormément là-dessus, c'est un sujet évidemment extrêmement actuel et polémique, c'est le conflit russo-ukrainien. Quoi qu'on en pense, peu importe votre position, on a vu, là aussi, au sein de la droite nationale, des positions hallucinantes, hallucinantes, et c'est génial. En fait. Zelensky, le, le, le président premier ministre de l'Ukraine, serait, serait à la fois juif, homosexuel, nazi, enfin, c'est incroyable. En fait, tout, tout le discours bien rodé du Kremlin, qui est globalement le même depuis les années 30, c'est-à-dire nos ennemis sont des nazis, a été parfaitement repris avec une servilité impeccable par un grand nombre de figures de la droite nationale. Alors, encore une fois, peu importe qu'on soit pro-russe, pro-ukrainien, ce sont des questions géopolitiques qui ne devraient pas nous diviser. Mais je pense qu'il y a des lignes jaunes, quand on a un peu d'honneur intellectuel, à ne pas dépasser. Donc, Quand on est soi-même la victime d'un antifascisme obsessionnel, très souvent violent, qui parfois frappe et tue, on ne peut pas reprendre les mêmes éléments de langage sans se décrédibiliser. Ce n'est pas, pas acceptable. Ça, c'est quelque chose que, que l'on observe, parce que je crois qu'il y a, un réflexe, euh, en quelque sorte, un petit peu femelle dans notre mouvance qui est marginale, à rechercher la virilité, à admirer, toujours chez l'autre, euh, ce qui pourrait nous rendre plus viril, plus fort. Et donc il suffit qu'un chef d'État autoritaire euh, chevauche un ours torse nu euh, dans l'Oural pour qu'on soit en pamoison devant lui. Et on confond d'une certaine manière virilité et brutalité. Ben, quand je vois Vladimir Poutine humilié publiquement, ça a fait le tour des médias français, euh, son chef du service de renseignement extérieur en lui faisant dire euh, ce qu'il devait dire on le voit bégayer puis euh, Vladimir Poutine donne la bonne réponse euh, je trouve ça profondément humiliant j'ai pas, pas envie de voir le chef de l'état français humilier l'un de ses fonctionnaires euh, devant le peuple français je crois que ça c'est une attitude profondément mafieuse et ça me fait pas rêver particulièrement pour mon pays même si Vladimir Poutine a peut-être de très grandes qualités mais c'est pas mon sujet et je m'en fiche pas mal je suis français, je ne suis ni russe euh, ni ukrainien. Et vous voyez que ce sont des sujets qui reviennent toujours, c'est la grande tentation. En fait, on est encore otage d'une grande séquence historique qui commence en 1945. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on a éliminé le national-socialisme allemand, on a voulu jeter le bébé avec l'eau du bain, on a voulu éliminer les idées de droite contre-révolutionnaire. En fait, on a voulu, en même temps qu'on a tué Adolf Hitler, tuer Stauffenberg, ce traditionaliste catholique contre-révolutionnaire Antidémocrate farouche qui avait tenté d'assassiner Hitler en 1944. On a mélangé les deux, et aujourd'hui, on est encore finalement tributaire de cela, et on s'excuse en permanence. On s'excuse, et c'est toujours la même prophétie, en fait, réalisée, celle de Staline. Traitez-les de fascistes, ils s'excuseront, ils s'expliqueront, ils ne proposeront rien. Alors, il y a une autre fausse attitude typique de la droite, c'est l'anti-gauchisme primaire. Alors, il suffit là aussi qu'un candidat à une élection dans le monde estampillé, populiste, fasse de grandes déclarations, une main sur la Bible, l'autre sur le porte-monnaie, contre la mouvance LGBT pour qu'on rêve de l'inviter à notre table et pour qu'on soit ses premières groupies dans notre propre pays. Ça a été le cas de la vague Bolsonaro au Brésil. Le même Bolsonaro, très anti-LGBT pendant la campagne, est en train de ravager... Le nord du Brésil est en train de détruire les derniers restes de civilisation paysanne au Brésil, exactement comme la République a assassiné euh, les savoir-faire traditionnels artisanaux en France au XIXe siècle. L'antigauchisme primaire. Alors là, il y a un cas d'école, et c'est un cas très actuel. Ce sont les feux de forêt qui ont ravagé la France depuis le mois de juillet. Et tout a commencé avec un, un tweet de Maclesky, vous savez, le, le présentateur vedette d'une émission scientifique euh, sur M6 qui dit en substance, très clairement, « Si les forêts brûlent, c'est la faute des écologistes qui refusent d'entretenir les forêts, parce qu'ils idolâtrent la nature. » Alors, réaction de la gauche en retour, « Oui, non, mais en fait, il y a une différence entre les feux, explique Clémence Guettet de la France Insoumise, et les méga-feux. En fait, les méga-feux seraient dus au réchauffement climatique, parce qu'ils dépendent des vents. Et les vents, ça, en fait, c'est le réchauffement climatique. Et puis, euh, en fait, et d'ailleurs, si Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu euh, 89 députés, c'est la cause, c'est la faute du réchauffement climatique. C'est très pratique. La faute au réchauffement climatique et puis aussi à l'industrie du bois. Ça, pour le coup, c'est vrai. Euh, on organise des coupes rases dans beaucoup de parcelles forestières en France. C'est-à-dire qu'on coupe tous les arbres d'un seul coup. Le principe d'une gestion forestière saine, c'est que vous coupez un arbre qui euh, empêchait le soleil d'accéder à certains endroits de la forêt. Vous en faites pousser un autre et la forêt se renouvelle ainsi avec l'aide de l'homme. Une coupe rase. En fait, vous provoquez l'érosion du sol et sa destruction à moyen terme. Mais elle, que propose-t-elle Enfin, la France insoumise et la gauche écologiste, que propose-t-elle Voilà, bon, la, la bonne vieille gestion bureaucratique de la forêt, centralisée. Et on voit, on a vu hein, pendant euh, tout, euh, toute l'affaire de la grippe de Wuhan, d'ailleurs on peut dire aussi euh, grippe de Wuhan plutôt que Covid, fait partie je pense aussi des, des exercices de, de, de réforme intérieure, de réforme intellectuelle. On a vu pendant toute cette période les effets d'une gestion bureaucratique sur un problème national, c'était une catastrophe évidemment, c'est une catastrophe parce qu'il n'y avait peut-être pas justement initialement de véritable catastrophe sanitaire et donc le cas qui a déchaîné une position gauchiste caricaturale face enfin, à une position droitarde tout aussi caricaturale, c'est euh, donc la forêt de la tête de bûche euh, en Gironde c'est un cas unique de gestion forestière en France, unique en fait c'est une forêt qui est régi par un texte qui date du Moyen-Âge. C'est le dernier en France, qui porte un nom d'ailleurs de cette époque, en vieux français. Et en fait, il y a plusieurs propriétaires qui se partagent la forêt, euh, des petits propriétaires, et puis il y a des usagers qui peuvent venir, vous savez, comme autant des biens communaux euh, sous l'Ancien Régime, donc des lieux qui ne sont ni privés, euh, ni publics, qui n'appartiennent pas au, au roi ou à une, une autorité quelconque, enfin qui sont privés pardon, juridiquement, mais on peut user, dont on peut user euh, librement. Ce qui montre que, que le, la chrétienté, c'est pas. Euh, ça a été une période où le droit de propriété a, a été assez euh, modéré, tempéré par l'usage. Et donc, les forêts ne sont plus entretenues, il y a du bois sec qui s'accumule partout. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de tous les savoir-faire artisanaux, les métiers, qui autrefois utilisaient la forêt. En fait, il n'y a plus d'hommes dans la forêt. C'est pour ça qu'elle brûle. Et en l'occurrence, les propriétaires disaient, bah, écoutez, il faut faire venir une entreprise, une scierie, euh, raser tout ça, l'entretenir. Alors les gauchistes se sont révoltés, on dit non, il y a d'autres moyens de faire, la forêt a brûlé. Le débat est terminé. Alors, je crois qu'il y a deux réponses au feu de forêt. Un, rétablir la peine de mort. Et pendre en place publique le premier pyromane condamné. Je crois profondément à la valeur de l'exemple. Il y a une, un, une éloge du bourreau écrite par Joseph Demestre euh, qui est magnifique. Le bourreau est euh, le véritable artisan de la justice sociale. Il faut faire des exemples. Fondamentalement, nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants trop gâtés. Nous avons besoin d'exemples dissuasifs. Pour un pyromane condamné à mort, combien de forêts, de pompiers, de chasseurs, de promeneurs, d'animaux, de récoltes, épargnés Ensuite, traiter le problème à la racine. Typiquement, la forêt des Landes, c'est un cas d'école. Par qui était-elle occupée autrefois Par des moutonniers qui euh, géraient un... un un, du bétail, des bêtes, qui les faisaient paître dans la forêt et qui ainsi, ainsi éliminaient le bois qui pouvait flamber facilement. Comment vivaient-ils -il Ils faisaient du lait, et puis euh, dans leur transhumance, ils s'arrêtaient dans les villages et ils vendaient ce lait. Aujourd'hui, à l'heure euh, du tournant industriel de l'agriculture depuis les années 50, c'est ce qu'on appelle faussement la révolution verte, évidemment, ces petits producteurs ont disparu. Donc il n'y a plus de moutonniers, quasiment plus dans les Landes. Il y a Jean de Chalos, d'ailleurs, un roman et un film en plusieurs parties sur le dernier moutonnier que je vous invite à regarder, à lire et à regarder. Il y avait les gémeurs aussi. Vous savez, les gémeurs, ceux qui prélèvent la résine sur le pain pour faire de la térébenthine. Et puis, euh, très vite, ils ont été remplacés par, euh, par Big Pharma, par l'industrie. Et puis, il y avait les bûcherons à l'ancienne, jusque dans les années 80. C'était des équipes de 10 personnes, il y un qui coupait, l'autre qui débitait, qui conditionnait, l'autre qui livrait. Aujourd'hui, que se passe-t-il Il y a un bûcheron qui arrive avec une espèce de, de, de machine avec une pince, vous savez, comme les jeux à l'entrée des supermarchés, là, pour prendre au hasard des, des, des boules, etc., qui récupère le, le pack de bois et qui s'en va. En fait, le capitalisme et aujourd'hui une certaine gauche écologiste convergent pour nous couper de la nature, pour, donc pour artificialiser fatalement la gestion de cette nature, puisque l'homme ne l'occupe plus. Et en cela, la responsabilité échoue à notre système économique, qui est un système techno-capitaliste, un modèle économique qui est fondé sur le développement infini du marché. C'est-à-dire que tout peut être transformé en marchandises. Le corps des femmes avec la GPA, les forêts qui ne sont que des stocks de bois exportés en Chine, et les charpentiers qui cherchent du bois se font livrer du bois censément venu de Roumanie. Donc l'argent a petit à petit conquis pas mal de secteurs de l'activité économique. Et donc il faut, il faut dénommer l'ennemi. Il y a une très belle métaphore, celle de Édouard Drummond, une figure phare du nationalisme à la fin du XIXe siècle. Il prend la métaphore de la forêt. Et euh, il imagine des cerfs, des ours, des loups qui sortent en furie de la forêt et qui ravagent les villages. Et la population s'effraie, pointe du doigt ces bêtes sauvages. Il dit « Qu'est-ce qui se passe Le ciel nous tombe sur la tête, etc. » Et Drummond dit « Oui, en fait, il y a des bandits qui sont rentrés dans la forêt, qui ont fait une clairière, qui l'ont agrandie de plus en plus, qui ont coupé du bois l'ont stocké, qui l'ont conditionné, qui l'ont impacté. En fait, ils ont fait de la forêt une marchandise. Et c'est eux qui ont fait sortir les bêtes. En fait, Drummond, par bête, il entend l'extrême gauche. Réaction pathologique au progrès ravageur du capitalisme. Et les bandits, eh bien, ce sont les puissances d'argent. Mais Je crois que c'est ça notre véritable ennemi. Ce sont les puissances d'argent. Le gauchiste aux cheveux bleus, où euh, l'antifa, aussi détestable soit-il, n'est qu'une réaction, une, une, une conséquence épidermique d'un système à abrutir les masses. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un grand nombre de jeunes, un grand nombre de Français, de Français euh, sont profondément euh, abrutis C'est la publicité, euh, ce sont les réseaux sociaux, c'est la technologie, c'est la sollicitation technologique en permanence, et c'est la société de consommation qui nous rend profondément idiots qui fonctionne selon un, un cycle totalement euh, vicieux. D'une part, la publicité suscite en nous un désir, le crédit à la consommation nous permet de le réaliser, et enfin, l'obsolescence programmée, le fait de fabriquer des objets euh, de façon euh, délibérément euh, inadéquate, c'est le règne de la camelote et de la contrefaçon, vous savez, une, entre, une, une imprimante qui tombe en panne au bout de X copies, etc. Eh bien, tout cela contribue à créer une fabrique, une grande génération d'abrutis, dont je suis évidemment, totalement. Nous sommes tous les héritiers de cette grande machine qui nous pousse à fournir un effort parfois démesuré pour se former, réfléchir, se poser, reconquérir sa vie intérieure il y avait l'un un des premiers sociologues français, un catholique social du 19e siècle, dont j'oublie toujours le prénom, Frédéric ou Emmanuel Leplé, qui dit notre combat essentiellement, euh, pour régénérer la France, c'est de ramener une âme après l'autre à la vérité. Ben c'est notre combat. On me dirait que c'est bien beau, mais ça s'appelle la métapolitique, on le fait déjà, certains font de la musique, d'autres des conférences, etc. Il faut agir dans la cité. Oui, il faut agir dans la cité. Mais ce que j'observe, c'est que dans la plupart des partis des mouvements de droite, et quasiment plus de formation de politique. Il y a une obsession de la communication qui fait qu'à court terme, pour faire expulser un imam ou autre, on se déchaîne sur les réseaux sociaux, et le reste du temps, il y a plus cet espace de liberté en vue de la recherche de la vérité, comme il y avait autrefois, avec un vrai pôle de formation qui est sanctifié, enfin, qui est un sanctuaire, pardon, un sanctuaire à l'abri des sollicitations médiatiques. En l'occurrence, je crois qu'il en reste un, et c'est un carrefour, c'est évidemment Academia Christiana. Alors, notre objectif, J'allais dire en tant que gens de droite, ça fait très boomer de parler comme ça, c'est horrible. Hein euh, vous vous intitulez nationaliste, identitaire, populiste, comme vous voulez. Euh, Moi-même, c'est pas un terme de droite que j'utiliserai régulièrement, publiquement. C'est pas un étendard, attention. Hein. C'est une réalité philosophique. Euh, en amont, en vitrine, on, on, on, on s'appelle comme on le souhaite. Mais je crois que notre mission prioritaire, c'est de refaire un peuple. La souveraineté de la nation est un instrument indispensable, mais s'il n'y a plus de peuple il n'y a plus de nation, c'est terminé. Donc l'objectif prioritaire, c'est évidemment de refaire, de retisser la toile du savoir, de la culture, de faire des familles, de faire des enfants, blancs si possible, et catholiques. Et petit à petit, ville après ville, région après région, de tisser la toile de la reconquête. Refaire un peuple, c'est choisir dès maintenant ben, la vie que vous voulez avoir. Compagnons, la compagne qui euh, mènera ce combat avec vous. Ça aussi, c'est un choix politique. Ça fait peut-être un peu léniniste ou totalitaire comme ça, mais il euh, faut suivre les conseils euh, du père gantois, nationaliste flamand, à ses jeunes militants. Ah, oui, le, le, le mariage, c'est décisif pour la suite de, de l'exercice militant. Le choix de son métier, le choix de son lieu de vie, c'est absolument fondamental. Une chose que j'ai apprise aux identitaires, c'est le premier tract que les gens vont recevoir, c'est toi. Alors, sois exemplaire. Et être exemplaire, ce n'est pas être extrémiste, c'est être radical. Qu'est-ce que c'est être extrémiste Pour moi, c'est être un sapin de Noël. C'est être volontairement outrancier, c'est endosser le costume de l'épouvantail que les médias veulent nous donner, ce qui est insupportable. On ne va pas non plus passer son temps à se défendre de ce que, est, de ce que nous ne sommes pas. Il faut être, à l'inverse, capable d'être radical. Et radical avec le sourire. Vous avez peut-être déjà vu ces, ces entretiens à la télévision, c'était le cas euh, au Front National dans les années 90, euh, je me rappelle de Bruno Maigret, il me semble, un journaliste lui parle de... « Bon, alors voilà, vous voulez tous les renvoyer au pays. » Et lui répond « Non, pas tout à fait. Ce que nous voulons, c'est l'inversion des flux migratoires. » Mais ça veut dire quoi, l'inversion des flux migratoires D'ailleurs, ces termes techniques et technocratiques, on cache une vérité qui est évidente, c'est qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à faire chez nous, et parce qu'on n'ose pas dire les choses jusqu'au bout, alors on vous prête les pires intentions. C'est quand vous n'osez pas qu'on vous prête les pires intentions. Donc on ne gagne rien à cela. Au contraire, il faut être radical avec le sourire. Il faut être sereinement radical et assumer que notre projet politique, c'est un projet de civilisation. Alors vous me direz, oui, mais il y en a un qui a essayé, là, aux dernières élections, de défendre un projet de civilisation. Il a dit, c'est euh, le chaos ou moi c'est euh, la vie ou la mort, et il a échoué, c'est Éric Zemmour. Et à l'inverse, il y a quelqu'un, euh, Marine Le Pen, qui a développé une posture qu'un journaliste de l'INA qualifie de populiste maternelle, c'est Marine Le Pen donc, qui au contraire a, a, réussi, a réussi son pari, il n'est pas arrivé au pouvoir, mais en tout cas, il y a une entrée à l'Assemblée qui est assez importante. Oui, certes, certes, il y a un combat électoral, il y a un électoralisme au niveau national euh, qui on ne peut pas satisfaire nos élans de radicalité. Ce n'est pas possible. C'est évident. Mais, comme disait Peggy à propos de ceux qui refusent en permanence de s'engager, ils disent qu'ils ont les mains blanches. En réalité, ils n'ont pas de main. Et on n'est pas obligé sans cesse de se trahir en politique. C'est-à-dire que si on vous demande, alors que pendant 40 ans vous avez combattu l'avortement, d'aller inaugurer un buste de Simone Veil, en fait, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est un scandale, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller non plus. Parfois, on n'est pas obligé euh, de donner ouvertement notre point de vue dans toute sa radicalité, mais on n'est pas non plus obligé de cautionner une initiative adverse, une initiative ennemie. Euh, si tu, si tu n'es pas capable de louer, si tu n'es pas non plus capable de te scandaliser, eh bien tais toi. Tais toi. Voilà, le silence, c'est aussi une arme politique, c'est aussi quelque chose de crucial. Et puis au niveau local, il y a évidemment énormément de choses à faire. Et refaire un peuple, c'est une grande phrase de Frédéric Mistral, il ne s'agit pas seulement de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Cela passe par un courant politique qui soit authentiquement de droite, c'est-à-dire populiste, identitaire, et qui soit en particulier localiste. Face au matérialisme, à l'égalitarisme, qu'il soit libéral ou marxiste, il faut cette troisième voie Localiste, qui défend les familles, qui défend les circuits courts, qui défend les libertés locales. Notre ennemi, c'est l'État. Et le problème, c'est qu'on doit le conquérir pour l'anéantir. Alors, on ne peut pas l'anéantir, il faudra toujours un État. Mais il faut bien prendre en compte qu'on est dans un interrègne un peu bâtard. À ce moment de l'histoire de France, on est à la fin d'un cycle, on voit bien que tout s'effondre. En même temps, on ne peut pas rien faire. Il y a mille moyens d'agir. On peut se présenter à des élections, on peut conquérir une mairie, on peut créer une école hors contrat, on peut faire du journalisme. Il y a plein d'actions possibles, mais à la fin des fins, l'objectif, c'est de gagner. Et très vite, on est guetté par cette tentation, euh, parce qu'on est des gens sérieux, on devient des notables, bien de trahir. Par exemple, dans le Midi de la France, il y a une ville qui euh, a de très belles arènes romaines qui ont été bétonnées par la précédente municipalité. Un maire rassemblement national, au cours de sa campagne, avait dit « moi, je ferai débétonner euh, ». C'était du béton soi-disant euh, réversible. Bon, formidable. Euh, « Je retirerai le béton des arènes ». Bon, il n'a pas retiré le béton des arènes quand il est arrivé à la tête de la mairie, euh, il a organisé des concerts à l'intérieur. Donc il a validé en fait la politique de la précédente municipalité. C'est exactement ce que fait la droite au pouvoir à chaque fois. Alors si c'est ça, euh, si c'est ça, ce que vous voulez faire, ce pas la peine. Ou alors, euh, entrer directement à LREM et au moins les choses seront claires. Il y a des moyens d'agir dans une petite ville. Euh, un maire, c'est le chef de la police, il est responsable d'une grande partie de la politique culturelle, il peut faire intervenir pour faire d'éducation affective dans les écoles, dans les collèges, des gens qui pensent bien, qui ont une vision saine de la nature humaine. Voilà, à mon avis, ce à quoi nous sommes appelés. Et puis, euh, par-dessus tout, être capable de se regarder le matin et de se dire, bon, ok, j'ai fait ma part. En un mot, je crois que comme, les, euh, comme Caton l'Ancien euh, finissait chacun de ses discours, il faut détruire Carthage. Il faut détruire Carthage, eh bien nous, il faut refaire un peuple, il faut refaire un peuple, il faut refaire un peuple. Merci.